Cette vidéo va être consacrée à un Zoom, un système en ligne qui permet de faire des vidéoconférences et donc d'animer des réunions. C'est un outil vraiment très pratique et qui existe également en version gratuite, bien sûr limitée, mais c'est déjà ça. Donc en version gratuite, on a de base pour les réunions personnelles, on peut l'utiliser gratuitement, on peut accueillir jusqu'à 100 participants. C'est illimité pour les réunions face à face. Par contre, on a une limite de temps voilà, qui peut être un petit peu gênante, qui est de 40 minutes pour les réunions de groupe. On a par contre un nombre illimité de réunions et une assistance en, une assistance en ligne. Après, le prix reste ni raisonnable. Pour, euh, pour les petites équipes, on a 14 euros par mois cet abonnement. Mais ma vidéo avait pour but de te montrer des options qui sont gratuites comment ça marche Donc déjà on va s'inscrire, c'est gratuit comme on le dit et on va renseigner son adresse mail. Une fois qu'on a rentré son adresse mail, il y a un petit pop-up qui apparaît qui nous permet de configurer nos préférences et surtout on nous dit qu'on nous a envoyé un courriel sur notre adresse mail et que qu'on va devoir cliquer pour prouver que l'on veut bien s'inscrire. Voilà, j'ai cliqué sur le lien que j'ai reçu dans mon mail et ça m'amène à cet écran suivant qui me propose donc de m'inscrire. Je vais donc renseigner les différents paramètres. Choisir un mot de passe. Ensuite, on a la possibilité d'inviter nos collègues, etc. à créer bien sûr leur propre compte Zoom euh, si, bien, si vous trouvez que cet outil peut intéresser d'autres personnes. Ça, c'est une manière un petit peu de faire la pub. Donc, on peut bien sûr sauter cette étape. J'arrive ensuite sur cet écran qui me propose de démarrer une réunion d'essai. Donc, je peux cliquer sur le lien ou sur « Commencer la réunion maintenant ». Ça ouvre un autre écran qui me propose d'ouvrir Zoom. Donc moi je sais que j'ai l'application Zoom qui est téléchargée également sur mon ordinateur. Il se peut que ça te demande de la télécharger. Et donc, il y a plein de choses qui apparaissent à l'écran. Donc déjà, il y a cet écran pop-up qui est celui où va se trouver ta réunion. Donc, dans cet écran, pour l'instant, il n'y a que ça. On a le sujet de la réunion, le nom de l'animateur, l'URL d'invitation. Donc, c'est l'URL que tu peux envoyer au nombre de personnes qui vont assister à, à ta réunion. Il, le, il leur suffira de cliquer sur ce lien pour se joindre à toi. Donc là, on te demande si tu veux rejoindre l'audio par l'ordinateur. Donc, L'audio est connecté. Tu peux effectuer un partage d'écran ou inviter d'autres personnes. Et tu peux bien sûr également démarrer la vidéo. Donc tout va se passer dans cette fenêtre. Là on voit que mon micro est actif. Je peux donc démarrer la vidéo. On va me voir. Voilà, coucou. Je peux l'arrêter. Je peux inviter donc les autres personnes, voir le nombre de participants. Je peux également converser, ça va ouvrir une fenêtre où je peux justement mettre des choses par écrit et les faire s'afficher à tout le monde, aux autres seulement, etc. Et je peux également cliquer sur « Enregistrer » pour pouvoir enregistrer mon échange si jamais je peux, comme pour un webinaire en fait, le partager ensuite avec les participants pour qu'ils en gardent une trace ou partager avec d'autres personnes qui n'ont pu assister et qui auront besoin d'avoir certaines informations importantes. Donc tout se passe vraiment dans cette fenêtre. C'est vraiment comme ça lorsque tu créeras une réunion que cela va apparaître. Hop, je vais choisir de, de quitter, de finir la réunion, mettre fin à la réunion pour tout. Maintenant que j'ai fait le test d'une réunion en ayant créé mon compte, je vais aller donc justement sur mon compte et voir quelles sont les options que me propose Zoom. Donc j'ai l'option qu'il y a bien sûr à mon profil pour régler euh, mon adresse mail, pour voir le nombre de réunions qui me reste, etc. J'ai l'onglet réunion qui est intéressant puisqu'il me permet de programmer une nouvelle réunion. Donc je peux cliquer ici et choisir le sujet, la description, quand... Et bien sûr, euh, paramétrer un petit peu tout ce qui va se faire. Est-ce que l'audio va être par téléphone, par ordinateur Est-ce que j'active euh, par défaut la vidéo de l'animateur, des participants, etc. Donc on a vraiment toutes les options qu'on peut paramétrer à l'avance pour programmer sa réunion. On a la possibilité bien sûr de faire des webinaires. Que l'on peut même d'ailleurs monétiser via une petite intégration, donc c'est une chose que l'on peut faire, tout en se rappelant bien sûr qu'on est limité par le temps en version gratuite, donc lorsqu'on veut faire des webinaires, peut-être prendre davantage une version qui nous offre euh, de l'illimité. On a la possibilité d'accéder à nos enregistrements qui peut être donc enregistrés sur le cloud ou enregistrements locaux. Ensuite, on a l'onglet paramètres qui me permet de vérifier un certain nombre d'options que je ne vais pas décrire dans cette vidéo euh, parce que ce serait trop long et le but de ces vidéos c'est vraiment de montrer l'outil et de montrer les options de base pour pouvoir l'utiliser facilement. Après bien sûr on peut se pencher euh, davantage sur l'outil pour savoir utiliser des fonctionnalités supplémentaires. On a également des options supplémentaires ici dont un certain nombre sont payantes. Donc, qui sont des choses un petit peu plus avancées. Et surtout, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en français pas mal de tutoriels vidéo pour savoir utiliser cet outil. Donc, voilà une vidéo te permettant de te faire une petite présentation de zoom euh, qui est vraiment un outil très utile pour faire des vidéoconférences euh, qui peut même être utilisé pour faire par exemple du coworking on ne peut plus se déplacer à l'heure actuelle dans les lieux de coworking mais rien n'empêche de euh, se connecter tous à un moment donné, par exemple, et euh, de faire une session coworking où chacun fait son travail, mais où on peut quand même échanger et discuter à certains moments. Donc, ça peut être utilisé vraiment pour pas mal de choses. Euh, donc, encore une fois, des visioconférences, des webinaires, des sessions de coworking, de l'échange, et donc faire en sorte de toujours pouvoir communiquer un maximum, même si. À l'heure actuelle, on est loin les uns des autres. Donc Zoom, avec sa solution gratuite, même si elle est limitée, est un outil que je voulais quand même présenter dans cette sélection parce qu'elle euh, est intéressante, je trouve, pour nous aider à garder le contact.